Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdu J'attends un regard, le cœur suspendu Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur Est-ce un mauvais sort, ou la mauvaise heure Et autour de nous, de les tziganes Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne Dans tes beaux yeux noirs, je sombre mon amour Et mon désespoir Alors chant et sourd Je perds la raison à chercher tes bras brûlants de passion Viens, embrasse-moi et tes grands yeux noirs Étranges lumières On avait le soir de tous les mystères C'est toi que je veux, je sais que j'ai tort Je suis malheureux de t'aimer si fort Tes yeux noirs de feu, je ne peux rien y faire m'entraîne malgré eux dans ce doux enfer je suis fou de toi, ma belle aux yeux noirs Même si je ne sais pas où va notre histoire C'est pour ma passion, les yeux noirs Que j'ai fait cette chanson Ochi-Chanie